C'est l'histoire d'accords secrets entre multinationales et administrations fiscales pour fixer des conditions d'imposition. C'est l'histoire d'accords totalement légaux sous couvert d'optimisation fiscale et qui pourtant laissent un goût amer. C'est l'histoire des rescrits fiscaux et des tax rulings. Début 2015, le Parlement européen crée une commission spéciale pour tenter de faire la lumière sur ces accords. Mais qu'est-ce que ça fait une commission spéciale Elle consulte elle suit le fil de milliards d'euros d'impôts qui n'ont jamais été payés. Elle rencontre des experts, des ministres, des députés nationaux, des ONG, dans l'Union et en dehors. Nous avons suivi ces eurodéputés à Luxembourg et à Berne en Suisse, disons-le d'entrée, la recherche d'informations s'avère difficile. Non, non, je voudrais juste demander si vous que nous sommes bien préparés. Je pense que nous n'avons rien haven't I got saw. anything yeah, in m'a dit que quelque chose a été envoyé mais vous ne pas vu. Non, je n'ai pas encore reçu, parce que j'étais déjà de le scandale LuxLeaks a révélé que le Luxembourg a offert plus de 534 accords secrets entre 2002 et 2010 avec plus de 340 multinationales. Ces accords ont été réalisés au détriment des recettes fiscales des pays où les entreprises ont réalisé leurs activités. Le ministre des Finances en Nova York euh, dit que, euh, disait alto et bon son que le uh, Luxembourg n'était pas un fiscal. Sala, York, una sala, una der in fiscal, il y avait salle, et nous parlions d'investisseurs York, une générale. en Belgique que nous avons eu la semaine très un expert, et cela a été confirmé au Parlement, a souligné que les pays den Steuerwettbewerb brauchen, um auch ihren Haushalt in Ausgleich zu bringen und dass sie ohne Steuerwettbewerb ansonsten auf Transfers angewiesen wären. Das ist eine steile These, die ich so nicht teile, aber die habe ich da zum ersten Mal gehört. Ich bin gespannt, was wir hier in Luxemburg lernen. Premier rencontre avec un panel d'experts composé entre autres de responsables de firmes Dodit comme PWC, Price Waterhouse Cooper. Ces sociétés servent souvent d'intermédiaires pour établir des accords de tax ruling. Ces entrevues se réaliseront à huis clos. Le Vertreter de PricewaterhouseCoopers a donné aus der Praxis heraus quelques Hinweise, mais man musste schon zwischen den Zeilen lesen. Also Im Moment, nous avons l'impression que nous n'avons pas les informations, haben, nous avons besoin. Richtigerweise, on man les jetzt à die politischen Verantwortlichen la en pratique, le tax ruling, ça ressemble à quoi si vous êtes une multinationale C'est pas compliqué, pas besoin d'aller très loin. Le cadre est bucolique. Un pont, une rivière et des sièges luxembourgeois pour les plus grandes entreprises mondiales. Dans quelles conditions des avantages fiscaux ont été accordés à des multinationales par le Luxembourg Le Luxembourg est-il prêt à abandonner de telles pratiques pour le un coin du voile, les eurodéputés seront reçus par le ministre luxembourgeois des Finances. Nous voulons changer le système. Euh, la combinaison des règles nationales et internationales aboutit au fait que les entreprises, des entreprises, payent peu ou pas d'impôts en toute légalité, est un système qui n'est plus acceptable. Donc on doit le réformer au, euh, au niveau international et le Luxembourg est prêt à travailler avec tous les autres pays que ce soit en Union Européenne ou dans l'OCDE ou dans le G20 pour le faire. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez arriver un jour à avoir une vraie transparence sur le ruling euh, Le problème actuellement c'est qu'on a une 500 euh, rulings euh, luxembourgeois qui sont sur internet, ce sont les seuls rulings qui sont publics donc on aimerait avoir un level playing field où les rulings de tout un chacun soient exposés. Il devient maintenant évident pour tout le monde qu'il y a eu un modèle fiscal et un modèle économique étroitement liés tous les deux qui ont bien fonctionné dans ce pays comme dans quelques autres pays qui ne peuvent plus fonctionner aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est devenu l'économie internationale, de ce qu'est l'état d'esprit de nos concitoyens, euh, et de ce qui est, je dirais, le besoin de solidarité euh, au sein de l'Union européenne. Mais qu'en pensent les citoyens européens Savent-ils ce qui se passe Pas tous, mais certains oui. Devant la Chambre des députés luxembourgeois, ils manifestent. La question de la justice fiscale, c'est un peu comme le changement climatique. Degré ou de force, euh, la transition énergétique, on va devoir y, a, y arriver. Donc, soit par la négociation, en s'asseyant autour d'une table, soit par la guerre. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, avec la, la question euh, toujours plus prégnante de, du surendettement des, des pays de la zone euro et des politiques, et on va dire de l'austérité, et aussi de, donc de, de la misère sociale qui s'élargit sur tous les pays de la zone euro, et paniquement euh, en Grèce ou en Portugal, la tension sociale va faire que, inévitablement, des partis, y compris des partis populistes, de droite vont remettre cette question à l'agenda de récupérer l'argent là où il est. L'histoire ne se termine pas là. Le Luxembourg n'est pas le seul pays européen à offrir des largesses fiscales à des entreprises multinationales Belgique, Pays-Bas, Irlande, France ou encore Royaume-Uni. Plus de 22 pays européens seraient impliqués. Quelques jours plus tard à Berne en Suisse, nous retrouvons les eurodéputés de la commission parlementaire taxe. Ici aussi, ils explorent, ils consultent des experts, des fiscalistes, des ministres, des ONG. Le temps où on pouvait construire sa richesse sur un produit fiscal détourné d'autres pays par des moyens déloyaux... Euh comme donc des, des régimes spécifiques offerts aux multinationales avec une taxation euh, très très basse, ce temps-là est révolu parce que l'opinion publique ne le supporte plus. Les 500 millions d'Européens ne supportent plus que euh, la pression fiscale sur les salariés et les pauvres augmente, en même temps qu'elle diminue sur les riches et sur les multinationales de votre réception. Un plaisir. Merci. Le secrétaire d'État aux questions financières internationales helvétiques les recevra. Un accueil diplomatique au plus haut niveau, mais aussi un rappel. La Suisse n'est pas membre de l'Union. Nous jouons le jeu de toute façon, mais nous souhaitons que les pressions suffisantes soient faites pour que les autres le jouent aussi. Il faut qu'il y ait une, une pression politique de l'OCDE sur les autres pays pour que ces règles deviennent pas seulement un standard international, mais soient mises en œuvre au niveau international. Mais la Suisse n'est pas le Luxembourg, tout ne fonctionne pas de la même manière. Un accord de taxe ruling n'est pas l'autre. La Suisse est fédérale, les cantons ont aussi leur fiscalité. Vous avez la possibilité en Suisse d'avoir des rulings, mais ces rulings sont encadrés par la loi, donc ce n'est pas ce qui va vous permettre d'avoir une imposition différente de l'imposition ordinaire. Euh, par contre, vous avez en Suisse toute une série d'autres facilités qui, si elles se combinent, et surtout si elles se combinent en ensuite avec des facilités qui sont offertes par d'autres juridictions, la plupart du temps, les sociétés multinationales s'implantent dans plusieurs juridictions pour multiplier les arbitrages légaux en combinant ces différents régimes, sont extrêmement efficaces. Cette histoire a commencé avec un seul homme, un ancien salarié d'une entreprise d'audit qui, un jour, a transmis des documents à des journalistes. L'affaire LuxLeak, une longue histoire qui continue. J'ai pris des gros risques en, en, révéler, en, en contribuant à révéler certaines pratiques. Après, j'espère que, que, que les résultats seront vraiment exemplaires et, et rapides. Pour avoir osé la transparence, il risque entre 5 et 10 années de prison.